Aujourd'hui on va parler de la carte Wirex. Peut-être que... Comme ça vous voyez mieux. Alors la carte Wirex elle fait le bitcoin, le litecoin, le ripple, euh, l'Ethereum qui arrivait d'ailleurs un petit peu plus tard et la grande force de cette carte bleue par rapport à la Revolut et Light 26 je les ai aussi hein, je les ai toutes là euh, avec la Roma et la Fortuneo comme ça au milieu des banques en ligne 2.0 mais la grande force de cette carte verte et eh bien c'est son cashback de 0,5% en bitcoin. Donc c'est quand même hallucinant que les banques en ligne 2.0 donc type ben Monabank, Boursos, Rama, Fortuneo et compagnie ne sentent pas comment elles sont en train de se faire disrupter par Revolut, N26 et donc les petits challengers comme ça comme, comme Yrex et sa petite carte verte. Mais euh, le cashback bitcoin en gros vous rechargez cette carte bleue avec une petite photo et la petite appli qui va avec. En gros vous rechargez cette carte bleue de la même manière qu'une Révolute, euh, soit avec un petit virement bancaire soit vous tapez votre code de carte bleue normale de votre carte bleue principale avec l'application Wirex et puis vous mettez dedans 50 200€, euros, 200 euros, autant d'euros que vous voulez je sais pas quelle est euh, la limite et puis ensuite vous allez payer avec euh, dans euh, les magasins et à chaque fois que vous payez dans le magasin eh bien vous avez 0,5% qui vous est reversé directement en Bitcoin. Dans l'application euh, qui est associée à la carte donc moi je les aime à appeler les cartes 3.0 vous avez un portefeuille en Bitcoin, un portefeuille d'Ethereum, un portefeuille Ripple etc. etc. Euh, vous pouvez utiliser également le site web hein, ça marche pas uniquement euh, avec l'application et ça pour l'instant Revolute, vous avez uniquement euh, l'application mobile mais vous n'avez pas la version site web chez Wirex. Vous avez tout ça euh, des deux côtés et ça c'est plutôt cool. Vous avez les QR codes pour vous transmettre euh, les fonds directement entre vos application Application Wirex vers un autre wallet de crypto monnaie et donc c'est ainsi que j'ai fait et eh ben du Proof of RATP en achetant bah, des tickets de métro sur Paris. J'ai fait du vrai Proof of Steak caché euh, chez McDonald's euh, en payant un menu best-of. Euh, note quand même qu'il est inutile d'essayer de commander en ligne des milliers d'euros chez Amazon parce que j'avais essayé enfin pas avec des milliers d'euros mais le cashback ne fonctionne qu'en paiement physique dans les terminaux de magasins. Note que un petit peu comme Revolut il est utilisable a priori dans toutes les boutiques mais comme Revolut et eh bien ça marche que 99% des cas et puis le 1% bah, c'est celui qui te met la honte la fois où ça marche pas alors que tu as fait le kéké avec ta carte devant tous les copains pour leur dire que c'était génial et quand tu arrives au moment de payer eh ben, tu es obligé de prendre ta carte bleue normale. Ça ça me l'a fait également sur le terminal de paiement chez le kiné. Je voulais faire un, un proof of massage et eh bien clairement ça n'a pas marché non plus. Donc ça ne peut toujours pas être une carte bleue principale mais il faut les considérer comme des cartes bleues secondaires euh, sur lesquelles tu charges une certaine quantité d'euros et avec lequel tu vas faire tes dépenses sachant que potentiellement avec l'envolée du cours euh, possible hein, encore une fois disclaimer des crypto-monnaies et eh bien peut-être que ce que tu es en train d'acheter avec ta carte Wirex te reviendra gratuit dans un an, deux ans ou trois ans et ça ça fait un petit côté quand je paye je joue au loto en même temps de ce que je suis en train d'acheter qui est quand même plus sympathique. Finalement je me suis retrouvé pendant une semaine à être comme un gamin, à être tout content d'aller acheter n'importe quoi, mon ticket de métro, d'aller payer un mcdo pour voir si ma carte marchait et puis voir combien de bitcoins j'allais récupérer dans mon application Wirex parce que quelques secondes après vous avez la notification qui vous dit eh bien vous avez gagné tant de Bitcoin avec ce que vous venez d'acheter et ça c'est plutôt cool. Concernant euh, l'application mobile et eh bien elle est très bien faite hein, au niveau des dépenses on est euh, au niveau à peu près de N26 et de Revolut pour avoir les trois. Euh, je t'invite à aller voir ma vidéo sur Ledger, le Ledger Wallet Nano S pour voir qu'on peut transférer directement avec un QR code les fonds qui sont dans ton application euh, Wirex euh, vers un autre wallet de crypto monnaie. A noter que la carte coûte quand même 1,2 euros par mois de frais. à la commande la carte elle est gratuite, hein, ça on te l'envoie il n'y a pas de souci. On ne peut pas convertir aussi facilement euh, qu'avec une révolute entre euh, les euros, les dollars et la livre sterling. C'est un petit peu cloisonné même si je pense que tout ça ça va sauter et euh, ça fera un gros pot commun aussi simple que chez Revolut pour passer de l'un à l'autre pour les grands voyageurs mais pour l'instant c'est plutôt une carte qui fait euh, une monnaie fiduciaire donc euro, dollar, livre sterling vers la crypto monnaie et ensuite c'est facile euh, d'échanger les cryptos je crois entre elles même si c'est pas le but premier de la carte. Donc à noter niveau sécurité qu'on peut protéger dans l'application les fonds avec du Google Authenticator ou une simple double authentification avec un code PIN. À noter que si tu invites tes amis euh, tu peux faire de l'affiliation avec ton compte Wirex. L'application Wirex est bien sûr disponible pour Apple iPhone et pour Android Play Store. Et puis si tu t'intéresses réellement aux crypto-monnaies je te rappelle ou je t'apprends que je fais un live qui s'appelle le Crypto Live Club avec différents chroniqueurs qui changent toutes les semaines. Généralement c'est le jeudi soir à 21h pendant une heure, je t'invite à t'inscrire à la newsletter pour être au courant chaque semaine si la date c'est bien le jeudi parce que des fois c'est également le mercredi et puis tu auras droit aussi aux vidéos que je mets sur YouTube avant tout le monde. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur Revolut et sur N26 si vous ne les avez pas vus. et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine test de carte bleue. Je pense que ce sera, euh, ben je suis en train de tester le changement d'une banque en ligne vers une autre banque en ligne. Donc j'ai quitté euh, Fortublero pour aller chez euh, Boursorama. Rien qu'au niveau interface c'est le jour et la nuit. Au niveau souscription c'était quand même euh, clairement long hein, par rapport à la souscription euh, sur ces banques 3.0, Wirex, Revolut, N26 où c'est beaucoup beaucoup plus simple. Euh, on reste quand même sur une inscription un petit peu ancestrale sur les banques 2.0, fiches de paie, justificatifs de domicile et compagnie. C'est très très lourd quand on arrive du monde de la crypto-monnaie euh, sur le changement de banque. Mais ce que je suis véritablement en train de tester c'est la fonction automatique pour passer d'une banque à une autre et qui prend tous vos relevés de compte bancaires, qui analyse tous vos prélèvements automatiques et qui vous les bascule sur la nouvelle banque pour vérifier que cette fonction marche bien. Voilà je vous ferai un retour là-dessus en tout cas de chez Fortuneo vers Boursorama. Voilà allez je vous laisse là-dessus. À ciao bye bye.